J'ai deux menottes acrobates. Voici la gauche, voici la droite. J'ai deux menottes acrobates. Voici la gauche, voici la droite. Elle saute sur un pied. Elle saute sur deux pieds. Elle marche sur un fil. Elles font du trampoline. Hop sur le ventre. Hop sur le dos. Bravo, bravo, font les badauds. J'ai deux menottes deux acrobates, voici la gauche, voici la droite. J'ai deux menottes deux acrobates, voici la gauche, voici la droite.